Avez-vous trouvé ça D'occasion. D'ailleurs, tenez. C'est pour vous. J'offre uniquement des cadeaux d'occasion, dorénavant. C'est mieux pour le climat. Faisons un effort. C'est vrai, le neuf, faut éviter. Voilà, cadeau. Bas carbone. Merci. Non, je dis cadeau, bas carbone. C'est parce que c'est de l'occasion Oui, c'est ce que j'avais compris. Sinon. Euh... Offrir un oeuf, c'est prendre le risque d'offrir une poule. Bien plumé. Oh, c'est rigolo. Hein. Bon, ça suffit. Oui. Il faut absolument que je le note. Et eh bah ben ça m'est venu comme ça. Je cherchais une expression pour critiquer gentiment l'achat de neuf, c'est sorti tout seul, bim, le neuf c'est pour les poules. Elles se font plumer tout en émettant plus de carbone. Et voilà. C'est pour ça que je me suis dit ça, faut que je le partage. Bon. Ouais. Bon faut que je vous laisse, j'ai un message d'un vendeur.